Et salut tout le monde, c'est RunnerMad pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en Mordercord. Pas en Mordercord. Mais je sais plus parler, moi. Bah, en fait, euh, on va voir combien de temps je survis, parce que je suis pas très fort en survie. Donc, déjà, on va commencer par prendre des petits bâtons. Des petits bâtons. Venez parler, les petits bâtons. Donc, voilà, on a notre dose de bâtons. On a déjà six bâtons. Après, il faut trouver du bois, donc euh, c'est ça le problème, en fait, il euh, n'y a pas de bois ici. Il y a du charbon, il y, y a tout ce qu'il faut, il y a de l'or, il euh, y a des mineshafts, mais il euh, n'y a pas de bois. <rire> D'accord, ça commence bien. Ah, il y a du bois Il <rire> y a du bois là-bas, Bah, c'est parfait ça Eh bah, ben, je suis bien tombé quand même. Par contre, euh, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait de main J'adore d'ailleurs les petits cœurs, là. Ils sont très bien faits. Très, très bien fait. Bon bah j'ai déjà faim en fait. Je devrais pas courir parce que je sais pas à quoi je dois m'attendre en fait. Donc je vais marcher tranquillement. Donc voilà on va commencer par récupérer du bois. Allez viens par là petit bois, petit bois, petit bois. Et on va se crafter les trucs de base genre une épée, une pioche, une hache. Voilà. Et après on va construire une maison. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai 5 de bois. Donc euh, ça devrait suffire pour euh, déjà euh, crafter un établi. Allez, toi tu viens par là. Oula, il est un peu long en Minecraft. Je crois que mon PC il est en PLS. J'ai rien ouvert pourtant. Bon, on va poser ce petit établi juste ici. Et on va commencer à nous crafter les petits outils, euh, l'épée. Voilà, une petite pioche une petite hache et ça y est j'ai tous mes outils bah ça en fait ça a été très rapide hein. donc voilà on va commencer par récupérer notre établi voilà et on va continuer à prendre du bois parce que j'ai envie de prendre du bois euh, c'est ma passion de prendre du bois depuis toujours j'adore prendre du bois je suis sûre que tout le monde aime prendre du bois j'espère que vous avez compté combien de fois j'ai dit prendre du bois hein, parce que voilà si vous arrivez à compter dites le en commentaire alors, on va chercher de la nourriture. Mais, ah, il y a des petits poulets là-bas, il y a des petits poulets. Venez par là, petits poulets. Par contre, il va falloir les cuire, sinon, merci, sinon je vais mourir. Mais bon, on s'en fiche, hein. Ah. Ah, je suis bien tombé. Merci les poulets, hein. Merci les poulets, je, je vous adore, hein, je vous adore. Je savais très bien qu'il fallait pas prendre de poulet. Bande de poulets de nuls Ah, petit poulet, je te... Je, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, arrête de bouger, arrête de bouger. Il s'est échappé Mais il se de moi Il y a aucun respect ici On est où, là On est où mais, Non, mais en plus, il se de moi. C'est quoi les poulets, là Non, mais moi, je vais appeler Mange le studio, là, c'est inadmissible. Mais il veut pas mourir Et ben voilà et eh bah ben voilà Voilà. Alors, on va prendre des petites graines. me demandez pas pourquoi, j'aime bien les petites graines. D'accord Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et eh bah ben, je sais pas. Donc, on va piocher. Enfin, miner. Enfin, c'est pareil. Alors, on va trouver un petit trou. Enfin, une grotte. Voilà, pas un petit trou, une grotte. Enfin, c'est comme d'habitude, c'est pareil. Alors... Mais il a rien ici. Il a, a vraiment rien ici. On continue à avancer. On va voir. Ah Il y a un trou. Ah, il faut pas aller dans le trou. Il faut pas aller dans le trou parce qu'on est en mode hardcore, je vous rappelle. Ah, je commence un petit peu à avoir faim. Est-ce que j'économise la viande Ou je la mange tout de suite et j'ai un risque de m'empoisonner Eh ben, je vais la manger tout de suite. Et je me suis empoisonné. Eh ben voilà mais j'ai pris du temps à tuer ce poulet Et il est empoisonné C'est n'importe quoi Ok, bon, on va trouver euh... On va trouver quelque chose d'autre Je crois qu'il faut se réfugier la nuit Je suis pas sûr Eh bah ben, tiens, on va creuser un trou là-dedans Voilà Ça va nous servir de petite maison Eh, ça va, pour l'instant, euh, je survis bien Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de mob, de mob Oui, il n'y a pas de mode Et il n'y a pas de mob Donc. C'est bizarre, c'est pas encore la nuit. Enfin, moi, j'espère pas que ce... j'espère pas qu'il y aura la nuit. Hein. Parce que là, c'est la journée, c'est facile, euh, c'est tranquille. Mais euh, après, euh, ça, va, ça va chauffer. Hein. Ah Il y a de la pierre Et j'ai pas envie d'aller là-dedans parce que je vais mourir. Il y a de l'or, il euh, y, a, y a du fer. Euh... Bon, j'irai plus tard si, si j'ai un stuff en pierre. On va trouver de la pierre autre part parce que une faille, c'est pas très fiable. Donc... On va continuer à creuser là-dedans. Voilà, parce que j'ai rien d'autre à faire. Il a rien à faire en mode hardcore. Donc, voilà, on a récupéré des jolis petits blocs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Je sais toujours pas. Mais tiens, on va faire un escalier, voilà. Il a rien à faire. C'est n'importe quoi, le mode hardcore. C'est n'importe quoi le poulet, c'est n'importe quoi le mode hardcore. Il va falloir parler à mode Young Studio, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Bon, euh, je vais creuser mon petit escalier et on se retrouve juste après. Ça y est, je suis en haut de la montagne. Et oui, je sais, je, je suis trop fort. J'ai construit un escalier jusque-là. Donc euh, c'était... C'est très bien amusé à construire l'escalier, bien sûr. C'est pas du tout un mensonge, non, pas du tout. Alors si je tombe de là, euh, j'imagine pas ce qui va se... J'imagine pas ce qui va se passer. Donc, ah bah il y a de l'eau là-bas, mais j'ai pas des litres, Donc euh, on va pas essayer de sauter. Waouh, c'est joli le monde hein. c'est joli le monde et quand il y aura les monstres ils vont tous nous tuer c'est joli le monde hein c'est joli bon on va redescendre parce que ça pourquoi c'est pas bien ça pourquoi il y a ça là j'ai très mal fait les escaliers mais c'est pas grave ah mais c'est peut-être parce que c'est par là les escaliers et non c'était pas par là les escaliers oui, bon, euh, des escaliers comme ça, c'est pas très fiable. Hein. C'est comme les failles. Bon, on redescend. Mince, je me suis encore trompé de sens. Oh, j'ai failli tomber. Ah, je me suis encore trompé de sens. Je me suis trompé de sens. Et voilà, je me suis retrompé de sens. Mais c'est où C'est où le vrai sens y a pas de sens à la vie Ah bah c'est là. Ah bah voilà, c'est là. Mais fallait le dire plus tôt en même temps. Ah hein. oui. Enfin, je dis ça mais moi je suis tout seul alors euh, qui aurait pu me prévenir Mais pourquoi pourquoi c'est pas transformé en planche ça depuis quand j'ai du bois d'ailleurs c'est bizarre ça bon il ya quoi là dedans il ah, a un trou là dedans il ah, ya du noir là dedans y a du noir là dedans ah bah c'est celui qu'on avait trouvé tout à l'heure ah oui bah en fait on va rien faire pendant ce mode hardcore. c'est quand la nuit en fait c'est quoi la nuit Ah là bas il a des petits blocs de lave c'est très bien. Et maintenant, vu qu'il y a des blocs de cu... Enfin, vu qu'il y a des minerais de cuivre, eh ben je vais les chercher. Bien sûr, parce que ça sert à quelque chose. Je vais récupérer la pierre euh, en premier lieu. Je commence à avoir faim. Mais bon voilà, on va quand même récupérer la pierre. Je pense que on va en prendre. Euh... On va en prendre. Euh... Euh... Euh... On va en prendre eux. On va en prendre. Bah ben on va en prendre, voilà, tout simplement Donc c'est bon, on en a 16, c'est bon, on en a pris eux, voilà Et on retourne à la maison Alors la maison qui est bien sûr euh... Qui est, bien sûr Qui est là-bas, oui, qui est là-bas bien sûr On ne perd pas la maison, voilà J'ai un très bon sens de l'orientation ah bah voilà la porte. Qui n'est pas une porte en fait. Mais je vais pouvoir crafter une porte. Ah, ah ah ah bah ça commence à être la nuit. Et bah voilà. Donc on va se crafter une petite porte. Bien sûr. Et bien sûr il y a trois portes. Encore une fois merci Mojang. Ça sert à rien. Et j'ai pas de nourriture. Je veux juste prendre... Petits bâtons. Voilà. Et je sors. Et je rentre. Pardon. Je ne ressors pas. Par contre, euh, j'ai pas de torche. Mais bon. J'ai assez de chance pour qu'un mob spawn dans dans ma maison. Je sais que c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de chance, mais bon. Quand même. Donc, on va se refaire un petit setup. Ah bah, mon épée, elle sert à rien. Bah, c'est pas grave, hein. je fais juste ça. Est-ce que je vais sortir pour affronter les mobs ou je ne sors pas. Je sors pour affronter les mobs. Ou je sors pas. Donc je sors. À qui je parle, je ne sais pas. J'aime bien me faire des dialogues tout seul. Par contre, j'étais à côté d'une grotte. Donc c'est... Alors... Ah Et si je montais en hauteur Très bien. On va utiliser les escaliers à bon escient. Alors... C'est par où l'entrée des escaliers C'est par là. Non, c'est pas par là. C'est par où les escaliers Ah, j'entends un zombie Ah J'aime pas les zombies. Ils me font peur. Ah Il y a des creepers Ah On va tous mourir. En vrai, c'est pas si dur que ça le mode hardcore. Moi, même en mode, en mode paisible, j'arrive à mourir. Alors, euh, là, euh, tranquille. Euh, faut juste monter se réfugier. Euh, du coup, là, j'ai un nouveau conseil pour vous. Quand vous êtes en mode survie, allez toujours vous réfugier sur les montagnes et bougez pas. Voilà, vous avez terminé le jeu. C'est bon. Tranquille. Voilà. Donc, on va examiner un peu les lieux. Donc, euh, voilà. Ici, squelette. Euh, squelette. creeper. Donc, ici, squelette. Crépeur. creeper. creeper. Euh, creeper, zombie, squelette. Et sur la plage, il n'y a personne. Ah si, il y a des araignées juste là-bas. Et ici squelette. Il y a une araignée qui vient de dispawn. Euh, j'ai envie de sauter, mais euh, j'ai pas envie de sauter en fait. Ah ici je sautais. Ah très bien. Ensuite. Très bien. Bon, maintenant, comment je fais pour descendre Eh ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça C'est n'importe quoi. Bah, on va dire que c'est la faute de mon jungle, Encore. Alors, on va descendre de là. Allez. Allez, tout doucement. Voilà, pour pas... Pour éviter de tomber. Voilà, on va descendre. Alors... Bon bah <rire> j'ai survécu euh... Quelques temps En mode record. Bon bah voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu mettez un pouce bleu abonnez-vous À la prochaine pour une nouvelle vidéo